Nous n'avons pour l'instant pas prévu de sortie privée à la sortie du confinement, puisque à la sortie du confinement, nous ce que l'on veut, c'est accueillir nos clients, pour que eux puissent se détendre et passer un bon moment. Une fois qu'ils auront chargé leur batterie, après leurs vacances, nous penserons à nous, nous partirons en France, certainement dans un coin très nature.